Qu'est-ce que vous voulez Hachiche Ou Opium Qu'est-ce que vous voulez Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est Un client. Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'Opium. qui quittez ça moi Qu'est-ce que vous voulez Achiche Ou Qu'est-ce que vous voulez Achiche Ou Qu'est-ce que vous voulez Ashish? Qu'est-ce qu'il Un client, il vient de la part d'Arsane Il voudrait fumer notre fiamme Un client, il vient de la part d'Assad, il voudrait fumer l'opium. Viens, quittez ça Voilà une natte inoccupée, on va vous apporter les coups. Suivez-moi. Voilà une natine occupée. On va vous apporter les fruits. Suivez-moi. de la Suivez-moi